Va merci de m'accueillir. Ah bah merci à toi. Bah ça me... va très bien. Ouais, en forme oui, ça, va, bah, ça. Ouais, ça va, pas de Covid, rien, pour l'instant je touche du bois, tout va bien. Bon, génial. Bah écoute, euh, on va découvrir un petit peu euh, tes différentes casquettes euh, euh, que, que tu utilises dans, dans ta vie au quotidien. Euh, et puis bah, ouais. pour, pour démarrer ce podcast, on va faire un petit retour en arrière et on va remonter... Dans ton enfance et dans ton adolescence, peut-être pour voir un peu s'il y a du lien justement avec aujourd'hui bah Écoute, moi, je, euh, quand tu, tu, tu, tu me posais la question quels souvenirs mauvais ou bons je gardais de mon enfance ou de l'adolescence, euh, j'ai d'abord pensé à plein de bons souvenirs. J'ai énormément de bons souvenirs dans mon enfance. J'estime avoir eu une enfance très heureuse, euh, même si euh, pour mes parents euh, qui ont eu six enfants, et j'étais le dernier des, de la fratrie. Le petit Benjamin, ce qui n'a absolument aucun rapport avec le choix du prénom, hein, même si euh, il se trouve que je suis le Benjamin. <rire> euh, J'ai eu, euh, bah, on avait, euh, enfin moi mon, mon père était artisan tapissier décorateur, ma mère travaillait avec lui, et donc euh, il fallait se battre euh, au quotidien pour lui, pour se faire payer par les clients, etc. Donc on n'avait pas une, une vie dans l'opulence, mais on était quand même très très heureux. Euh, parce qu'il y avait justement une vraie vie de famille avec plein d'enfants, et etc. Donc euh, j'ai des souvenirs comme ça de Noël où il y avait énormément de cadeaux, mais des petits cadeaux, mais énormément de cadeaux puisqu'on était nombreux. Et très rapidement, euh, j'ai été tonton, puisque j'ai 16 ans décart avec ma soeur aînée. D'accord. Et donc très rapidement, j'ai eu des neveux et nièces aussi, ce qui est venu se rajouter à cette multitude de cadeaux de Noël <rire> par exemple, et à cette vie de famille euh, très riche. Donc euh, okay. ça c'est mes, mes souvenirs de petite enfance, c'est ça une vie, euh, Au niveau de l'adolescence, pleine, ouais, ouais. pleine d'enfants. Une, une vie pleine d'enfants. Oui, c'est ça, oui. <rire> une, une vie pleine d'enfants, pleine de vie, pleine, de, pleine plein, plein de, de moments partagés. Je me souviens de. Alors, je, je vais parler d'un truc qui, qui fait dinosaure, mais de séances de diapositives où on regardait les diapos de nos vacances, on se mettait dans le noir. C'était vraiment des moments super, super importants et euh, voilà, où on se réunissait et c'était chouette, quoi. OK la diapositive, Madame de Pouls. Pour l'adolescence, ouais c'est ça. <rire> ouais c'est ça. Euh, à l'adolescence, j'ai plus de souvenirs avec mes potes. Alors euh, et puis je, je, en fait là, là aussi la première chose qui m'est venue, c'est de raconter mes virées en scooter parce que j'avais eu le droit d'avoir un scooter et la chance d'avoir un scooter quand j'ai eu 14 ans. Et donc euh, habitant euh, habitant sur la côte euh, bord de mer euh, du côté de Trouville, Deauville, Villers-sur-Mer, la, la côte fleurie. On partait avec les scooters et puis on faisait des, des grandes balades, soit en bord de mer, soit dans la campagne, etc. On visitait, on explorait même des blocos de la Seconde Guerre mondiale, parce que était, on était dans le coin où il y avait pas mal de, de, de, de blocos aussi. Donc, euh, <rire> tous ces, ces super souvenirs-là. Et puis après, euh, est arrivé le, le, les, les études... Euh, enfin, les études le bac quoi où j'avais choisi une option audiovisuelle cinéma et où là j'ai passé les trois meilleures années je pense de ma scolarité parce que c'était c'était fabuleux quand on apprenait à créer des choses et c'était trop bien voilà mais c'était un vrai choix de ta part c'était pas une orientation de la famille ou non à, à des Non, non de c'était pas un vrai choix alors disons que j'ai compris à partir de la quatrième que j'étais pas fait pour les maths vraiment pas que j'étais un littéraire et dans, cette, dans ce collège-lycée où j'étais, il y avait cette option audiovisuelle cinéma qui existait. On était le seul, c'était le seul établissement du coin, donc vraiment c'était une spécificité et les places étaient rares. Ouais, Mais comme y on y était... Y euh, on était bien vus, la famille était bien vue, c'était le sixième quand même à passer dans cet établissement-là. Donc, chance euh... que tu étais bien vue, parce qu'avec les cinq autres avant, ça peut être risqué parfois. Hein. <rire> C'est vrai, ça aurait pu être l'inverse. Le... <rire> Mais non, non, les... mes... mes frères et sœurs ont bien préparé le terrain, donc euh, tout se passait bien. Et donc, j'ai eu la chance de, de pouvoir accéder à ces... cette filière-là, cette option-là, sans passer vraiment par la case sélection, etc. Et là, je me suis découvert vraiment un... un... Une passion pour, pour tout ça, quoi. Le, tout l'audiovisuel, le montage, découvrir des œuvres, les analyser, c'était vraiment su, su, magnifique. Quoi. Okay. Et en mauvais souvenir, je vais quand même parler d'un mauvais souvenir de mon enfance, parce que ça peut avoir une influence aussi sur, sur ma vie plus tard. Quand j'étais petit, euh, j'aimais bien me déguiser en cow-boy avec mes copains, et puis on partait comme ça euh, faire des aventures, même dans la rue, hein. Et puis il se trouvait qu'il y avait un, un, une maison qui était en démolition à côté de chez nous et on, on voyait ces engins qui démolissaient la, la maison. Et puis on s'est dit « tiens, il y a une autre maison là-bas qui a l'air complètement abandonnée, on va, on va aller euh, voir ». Et puis on a commencé à acheter des cailloux sur la, sur la porte d'entrée qui était vitrée. Bon, on a fait ça deux jours de suite, on jetait des cailloux. Voilà. Sauf qu'un jour, bah, les propriétaires sont arrivés, nous ont surpris. <rire> et on est parti en courant et évidemment c'était à 200 mètres de chez nous ils nous ont vu rentrer chez nous et là <rire> ils ont trouvé comme idée au lieu de venir nous voir et de voir nos parents d'envoyer la gendarmerie Ouf. et les gendarmes ont joué leur rôle euh, de, euh, on, va, on va marquer le coup pour que plus jamais ces, ces, ces délinquants recommencent et donc ils m'ont impressionné en disant voilà on sait que c'est toi en plus j'avais perdu un des menottes en plastique de mon costume de, de, de, de cow-boy, il avait ramené les menottes en plastique en me disant « c'est à toi ça ». Genre vraiment l'enquête euh, très approfondie. Et ça c'est le pire traumatisme de ma vie, d'une part par ça, et par la déception que j'ai vue dans, dans les yeux de mes parents qui se disaient mm. « mais toi, qui est un enfant à toi euh, quoi. jamais de bêtises ». Ouais. Qu'est-ce qui t'est voilà, qu arrivé, quoi Enfin, donc, euh, Les blocos, voilà. ok, mais pas la maison, quoi C'est ça, voilà, tu... le blocos, non, j'étais plus tard, quand même hein. ah bah, du coup, À six ans, je pas dans les blocos C'est ouais. ça, J'ai choisi des endroits <rire> qui étaient vraiment déserts, après. Ouais, c'est ça, voilà, il n'y avait pas de risque. Enfin, pas de risque de rencontrer des gens, quoi. Ouais, c'est ça, et d'avoir voilà. la police qui débarque. Les souvenirs, <rire> exactement. Donc, du coup, tu penses quand même que euh, tous ces petits moments euh, d'enfance... Euh, euh, et d'adolescence, ça t'a profilé vers, euh, vers ce que tu es aujourd'hui Ouais, je pense parce que le fait d'avoir été tonton à l'âge de 6 ans, de m'être occupé de mes neveux et nièces, c'est-à-dire d'avoir piberonné, d'avoir euh, mmh. été un peu le, le grand frère alors que j'étais vraiment le dernier et que je n'avais pas connu ça avec mes frères et soeurs, d'avoir euh, joué avec eux, d'avoir créé des liens, enfin, tout ça, je pense que ça m'a donné envie assez rapidement, d'en faire mon métier. Je voulais être euh, prof des écoles. Euh, ah bah tiens je, je, je, je, je... Bah tiens, ça, ça tombe bien. Bah hein. <rire> viens, on recrute, mais, euh... hein, on recrute. <rire> <rire> Ouais, je sais. <rire> euh, mais je suis rentré à la fac, après, euh, après ce bac, parce qu'on euh, ne pouvait pas financièrement euh, suivre dans la voie euh, cinématographique. Hein, mmh. Euh, mmh. Les études, les écoles privées, etc., les formations, c'était loin, enfin bon, c'était pas possible. Donc j'ai dit, bah je vais devenir euh, prof des écoles, puisque j'avais cette envie-là. Et la fac, ce n'était pas du tout pour moi, j'étais pas assez cadré, c'était une catastrophe. Donc, euh, très rapidement, j'ai dû changer d'orientation. De, de, mais ça, c'est vrai que s'occuper des enfants, c'est quelque chose qui m'a titillé dès que j'étais enfant euh, moi-même. Ouais, il y avait déjà un lien fort. Et du coup, tu as exercé des ouais. jobs un petit peu en lien avec, euh, avec l'enfance, justement, euh, ou autre chose Alors, mes, mes, premi mes premiers jobs, euh, alors j'ai donné un peu de cours particuliers, mais euh, c'était... Euh, ça, ça, j'en ai pas un souvenir très très ému parce que moi je, ouais, je me trouvais pas vraiment légitime à faire ça quoi j'étais euh, euh, même si c'était des petits ça devait être des petits en, qui étaient en, en CP euh, je, je leur faisais faire des dictées des trucs comme ça mais bon je, je trouvais que voilà moi-même faisant des fautes d'orthographe encore à l'époque je me trouvais pas très légitime alors alors <rire> vérifier euh, à vérifier leur dictée. donc après mes autres jobs ça a pas du tout été en lien avec ça j'ai fait des, des jobs d'été ouais. Comme comme beaucoup de, de de jeunes dans sur la côte fleurie quoi. Hein, parce que l'été, c'est là où il y a énormément de de monde, donc on a ouais. énormément de choix de jobs d'été. Donc j'ai rangé des médicaments en pharmacie, j'ai encaissé <rire> les paris dans un hippodrome de oh, de Donc ça, c'est Ouais, fun, mais euh, très stressant, ouais. <rire> parce que quand il y avait une erreur de caisse, bah c'était pour ta pomme, hein. c'était ah, oui. soustrait de ton salaire. Ouais. Et, euh, et puis, euh, puis le rush des hippodromes avec les clients qui, qui, qui à la dernière seconde, veulent parier, n'étaient pas assez rapide. Enfin bon bref, ouais. pas des super souvenirs de ce job-là, même si c'était intéressant. Donc je faisais ça l'après-midi, et le soir, je, rangeais des... je, rangeais, euh, je remplissais les rayons d'un supermarché, Donc Donc je cumulais deux jobs à ce moment-là j'ai loué des vélos, euh, voilà. Mais mon vrai métier, euh, le, le, le vrai premier métier, ça a été de travailler en, en office de tourisme, à l'office de tourisme de Caen. Okay. Après euh, deux ans d'études dans communication, j'ai cherché quelqu'un pour euh, créer le lien avec les, les commerçants de la ville, et puis c'était un emploi jeune à l'époque, donc euh, j'ai bénéficié de, de cette aide-là. Mm -hmm. Et donc euh, j'étais euh, le lien entre l'office de tourisme et les commerçants, donc, euh, Assurer un peu euh, un lien permanent pour remonter les infos euh, dans un sens et dans un autre. Et puis aussi, il y avait un côté commercial. Donc, euh, j'ai euh, commencé à apprendre comment il fallait euh, euh, séduire, entre guillemets, pour euh, ouais. obtenir de l'argent en contrepartie. Hein. C'était vraiment le, le but, parce qu'on disait, il faut qu'il y ait de plus en plus d'adhérents à l'office, il faut qu'on qu leur vende des encarts publicitaires, ce genre de choses. Donc, j'ai aimé le côté relationnel, un peu moins le côté euh, vente, mais ouais. euh, bon. C'était okay. mon vrai premier job, ça. Tu t'es dit quand même, euh, bon, c'est bien, mais c'est pas, pas ça que j'ai envie de faire. Et tu t'es tourné plus vers la création de contenu, dans un premier temps, c'est ça Alors, je me suis tourné vers la création de contenu. Euh, alors, de, alors, après ce job-là, en fait, très rapidement, enfin très rapidement... Euh, il s'est trouvé qu'avec euh, mon épouse, euh, il y a eu une opportunité de changer de région, donc euh, euh, pour elle, elle avait obtenu un, un job euh, dans l'administration, elle avait le choix de, de changer de région ou pas. Moi j'en avais ras-le-bol de faire ce métier-là, j'ai dit je te suis où tu veux, allez, donc euh, on est, on on est allé en Haute-Normandie, pas très loin, hein, on était en base, mmh. donc on est allé en Haute, mais j'ai lâché, le, j ai, j ai lâché mon, mon boulot. Et là j'ai commencé à réfléchir à d'autres métiers, euh, j'ai cherché là, ce qui pouvait se rattacher. Pas encore. encore, pas encore papa, non, pas encore, mais euh, en cherchant justement d'autres d'autres jobs en rapport avec la communication ou, euh, ou même euh, l'enfance, enfin bref, j'étais vraiment ouvert à toutes les possibilités. Et puis, bah, justement, la paternité est arrivée. <rire> Et là, euh, avec mon épouse, on s'est dit, tiens, pourquoi, pourquoi pas, euh, pourquoi prendre une pause, profiter de cette pause pour être père au foyer. <rire> Donc, j'ai été père au foyer. Euh, avec cette marche arrière si jamais euh, ça ne plaisait plus euh, ni à l'un ni à l'autre. Et euh, pendant, pendant que j'étais père au foyer, j'avais un peu de temps pour euh, parler de ce que je faisais et pour apprendre euh, en fait un nouveau métier qui est, qui est devenu celui de créateur de contenu parce que j'écrivais sur un blog euh, que c'est grandissant au fur et à mesure et puis je faisais des recettes de cuisine et puis je proposais des, des tutos bricolage. Enfin, tout ça s'est installé petit à petit et je me suis auto formé en fait avec euh, avec l'apprentissage de logiciels de montage de logiciels de retouche d'image de, de plein de choses comme ça du tutoriel et c'est comme ça que j'ai euh, j'ai développé cette, cette compétence là de alors pas d'auteur encore hein, parce qu'on m'avait pas encore demandé d'écrire des livres euh, ni vraiment payé encore pour faire des pour créer des contenus mais euh, un jour on m'a dit tiens euh, « Comme tu as une, une plume qui nous intéresse, est-ce que tu ne voudrais pas devenir pigiste et euh, écrire pour la presse parentale ?» okay. Donc euh, j'ai dit euh, « Ok, on peut essayer. » Et ça a commencé comme ça. Et comme tu étais dans le vif du sujet à la maison, euh, tu avais de quoi raconter certainement. C'est ça, exactement. Alors je n'avais <rire> pas l'expertise encore, hein, parce que l'expertise on l'acquiert au fur et à mesure à mesure hein, qu'on est papa, mais euh, ma première fille est née, deux ans après il y avait la seconde, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai utilisé cette expérience-là pour, pour écrire dans la presse parentale et puis j'ai élargi après avec, euh, euh, avec le lifestyle, comme il, il, on disait. Alors le lifestyle, en fait, lifestyle, tu vois, c'est un peu la vie quotidienne, mais euh, c'était… Euh, donc j'avais y, y avait des articles, on me, on me demandait d'écrire des articles plus, plus larges, avec des thèmes plus larges quoi. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous définir un peu les objectifs principaux de, de ce métier de créateur de contenu, déjà Qu'est-ce qu'on qu qu attend de toi Oui, alors, pour, pour, en fait, quand tu es euh, créateur de contenu pour, pour, ce, pour les enfants, euh, on te demande de les divertir. Évidemment, donc, euh, des choses purement ludiques et, euh, et récréatives, ça peut être euh, créer des jeux de plateau à imprimer, créer des, des petits jeux rigolos avec un petit côté euh, apprentissage, malgré tout, parfois, qu'on peut glisser dedans, mais, euh, mais pas principalement. Euh, vraiment c'est de la création pure et dure. Alors l'objectif c'est donc de les divertir, de leur transmettre des valeurs aussi, leur ouvrir l'esprit, leur apprendre des choses. En fait il y a beaucoup de points communs avec euh, le métier de professeur des écoles, Bien sûr. Euh, euh, même si moi j'ai pas ce, ce côté... Euh en fait, je, parfois, je fournis des matériaux pour les professeurs des écoles. Je sais pas, Tu me disais que tu connaissais un peu le site. Euh, euh, voilà, je n'ai pas, pas à tenir une classe, mais je propose des choses. Je pense qu'il y a pas mal de, de profs qui doivent connaître, hein, parce qu'on a, on a des, petites, des petites choses sympas qu'on peut trouver pour la classe de temps en temps donc il euh, y a des choses qui sont estampillées euh, till the cat ben, oui oui c'est ça alors il n'y a pas euh, tu, quand, quand tu imprimes des contenus pour euh, sur mome tu n'auras pas ma, ma signature hein, parce que la signature c'est vraiment moi mais quand tu regardes sur le sur le site il y a, y a quelques contenus comme ça qui sont euh, signés till the 4 alors il peut y avoir des affichettes à mettre dans la classe ou ou à, les, ou à la maison euh, ça peut être des affichettes sur euh, pour bah, par exemple euh, il n'y a rien qui me vient de la presse mais des, des petites tables de, de, de multiplication, des choses comme ça qu'on peut avoir envie d'afficher, euh, les, les premiers mots de vocabulaire en anglais, ce genre de choses. Donc sur le site de mom.net, on, euh, on peut retrouver des jeux, etc., mais on peut retrouver aussi des, des bricolages, des coloriages. Oui, c'est ça. Alors moi, depuis euh, pas mal d'années maintenant, je gère tous les tutos bricolage de... de du site donc euh, tout ce qui peut être transformé par exemple un rouleau de papier toilette euh, en, en père noël ou en, ou en chouette enfin euh, en un en petit animal décoratif on aime beaucoup utiliser des justement recycler des matériaux euh, que les gens ont à la maison puisque ce sont des déchets hein, là, des bouteilles en plastique des, des rouleaux de papier toilette principalement mais ça revient souvent mais il y a tellement de choses possibles à faire avec ça que, que c'est plutôt sympa okay. on essaie de faire des bricolages aussi qui sont euh, réalisable euh, assez facilement et rapidement mmh. euh, pour deux raisons. Déjà parce que euh, les enfants, les parents euh, ont besoin d'une occupation quand ils cherchent une occupation pour, pour leurs enfants mais qui soit faisable et qui ne qu nécessite pas de sortir euh, plein de matériel et que ça prenne deux heures parce que voilà, euh, déjà les enfants peuvent se lasser. Et aussi la seconde raison c'est que hum, la plupart de mes bricots maintenant je les adapte en... On m'a demandé de créer une émission de, de tuto bricolage qui est en direct tous les mercredis. Ah super. Et, et pendant 35 minutes, 30 minutes, 40 minutes parfois, euh, je, je, je, fais ça, je fais un tuto donc en direct, et pendant, le, pendant cette émission, je peux répondre aux questions des parents, des enfants, des nounous, mmh. des, des profs qui suivent. Donc c'est plutôt sympa ça. Donc ça, ça s'adresse voilà à pour... tout public finalement, pas seulement aux parents. Oui, oui, c'est tout public, c'est dispo. Alors c'est une émission qu'on qu diffuse sur la page Facebook de Môme, tous les mercredis à 14h30. Au départ, on la faisait, avant qu'il y ait le Covid, on la, je la faisais en studio à Paris, dans les locaux de, de Home. donc c'était super chouette. Un vrai studio professionnel et, mm. et, et, et un réalisateur et tout. Et puis quand le Covid est arrivé, on a dit, bon, ben, on ne peut plus le faire, comment on fait Et là, j'ai investi mon bureau, que j'ai transformé en studio aussi, en ajoutant des lumières, un micro, en apprenant à gérer le, la diffusion en streaming, oui. le montage, bref... Ça, de demande, choses, euh, ça demande plusieurs facettes, là. Exactement, ça demande plein de casquettes différentes. Euh, mais en fait, moi, j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici euh, en, en termes de professionnels, ça a été ça. Ça a été de, de, le challenge d'apprendre de nouvelles euh, techniques, de nouveaux logiciels, de s'adapter, de, de créer. Et, et systématiquement, cette... Tu parlais de formation tout à l'heure, c'était un peu de l'auto-formation. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Par envie de découvrir ou de maîtriser de nouvelles choses, de rester dans l'air du temps. Euh... J'ai envie de faire des podcasts, donc je me suis intéressé à ça aussi. Euh... Voilà, j'ai. Non, pas tu Faut <rire> Oui, je vois, <rire> ça me donne encore plus envie. <rire> je réfléchissais tout à l'heure et j'ai dit, tiens, voilà, je cherchais un sujet, une idée et je me suis dit, hein, peut-être que c'est ça. Euh, ah, peut-être ben que voilà. tu verras bientôt un podcast. Euh... <rire> et que tu seras de l'autre côté, ouais, là, en sympa. tant que interviewé. <rire> sympa. Et du coup, euh, ouais, si jamais il euh, y avait des jeunes qui se posaient la question de savoir comment comment on en arrive à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit la création de contenu ou, ou auteur, il n'y a pas de parcours particulier, quoi. finalement, tu as cherché énormément par toi-même aussi à te former. Alors, moi, c'est le chemin que j'ai emprunté, mais tu peux aussi, euh, malgré tout, euh, suivre, essayer de... Tu peux suivre des études de community management, par exemple. Avec le, com le community management, euh, moi, je l'ai fait aussi, ce métier-là, hein, de, de gérer une communauté, une communauté, notamment celle de Mom.net, euh, Sur les réseaux sociaux, euh, maintenant, de, ça s'est professionnalisé, euh, et tu peux suivre une formation pour ça. Dans ce métier-là, tu es obligé d'être multicasquette, ah. tu es obligé de savoir utiliser du montage, vidéo, photo, euh, tu es obligé de maîtriser l'orthographe, euh, de savoir quelles sont les formulations euh, qui, qui, qui seront des punchlines. Euh, ouais. tu vois, c est, c est, on t'apprend à faire ça. Euh, moi, je ne l'ai pas appris euh, par une formation, mais juste par mon expérience euh, et, et mes, mes différentes expériences. Mais maintenant, tu as ça. Tu peux aussi... Euh, tu peux suivre aussi des formations sur le web, qui, qui, qui sont souvent de tutos vidéo ou non, mais tu peux aussi accéder à d'autres formations pour l'écriture, enfin il y a plein de choses maintenant on peut, à partir du moment où tu as une connexion internet, tu peux réussir à, à faire énormément de choses maintenant, c'est cette chance qu'on a. Ouais. Et puis c'est plein, euh, plein de petits plus finalement, c'est plein de petites choses qui viennent s'ajouter et qui font que tu, voilà. tu as toutes ces compétences aujourd'hui. C'est ça, et, et, et pour être repéré, et pour qu'on te demande de, de travailler euh, dans, ce, dans ces métiers-là, il faut que tu entretiennes euh, la vitrine, c'est-à-dire, ouais. et tes vitrines même, je dirais, parce que euh, malgré tout, moi je sais que c'est mon, mon blog qui m'a permis d'être contacté par des éditeurs pour écrire, qui ouais. m'a permis d'être contacté par des euh, sites euh, professionnels pour faire des piges, pour, euh, pour créer des contenus, ouais, c'est euh, pas toi le, le les blog, et les clairement. réseaux sociaux. Ben non, en fait, à chaque fois, euh, on est venu me chercher, donc j'ai eu cette, ouais. cette chance-là. Ouais, c'est super. Et euh, ce, sont, ce sont ces vitrines-là, en fait, qui m'ont ouvert, euh, ouvert des portes, quoi. Mmh. Donc le conseil que je donnerais, c'est oui, vous pouvez vous former, alors par des formations classiques, euh, comme le, le community management et la, la communication, les études de communication, ça peut être aussi un, un, très utile. Moi, j'ai fait un BTS com. Euh, mais aussi euh, n'hésitez pas à vous auto former à fond et puis surtout à entretenir des vitrines euh, que ce soit sur les réseaux sociaux parce que maintenant c'est enfin les réseaux sociaux sont incontournables ouais. vraiment incontournables après fo en fonction des réseaux ça, ça dépend hein, ça ça change euh, au fur et à mesure du temps euh, mais maintenant quelqu'un qui sait pas euh, qui sait pas communiquer sur TikTok qui sait pas communiquer sur Insta faire des stories euh, faire un peu de montage tout ça c'est c'est compliqué, je pense, pour ouais. se faire repérer. Ouais, c'est sûr. Donc, donc voilà, il y, y a plein de différentes manières d'arriver à, ce, à ces deux métiers-là. Ok, je reviens un tout petit peu en arrière, euh, juste ouais. pour savoir au niveau de, de ton métier d'auteur, finalement, à, à quel moment tu t'es dit aussi euh, que c'était euh, un métier qui t'attirait, que c'était un projet en tout cas euh, qui t'attirait. Alors dès, les, dès le blog, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais écrire. Euh, je n'avais pas forcément conscience de ça avant. Même si euh, quand j'étais en collège-lycée, j'aimais bien, euh, bien le, le français écrire. Mais le blog m'a vraiment euh, montré qu'on pouvait euh, écrire en intéressant les autres. Donc euh, ça, c'était vraiment la première euh, grande découverte et la première grande satisfaction. C'est d'avoir ouais. des retours sur mes articles de blog et, et de voir que ça faisait rire. J'adore faire rire. Ouais. Et puis écrire pour euh, être lu, c'est quand même euh, la fonction première de l'écrit. Exactement, exactement. c'est écrire pour être lu. Alors l'avantage de, de, de quand tu écris sur le web, c'est que tu as des retours très rapidement. C'est très spontané. Euh, Quelqu'un qui va aimer ton article de blog, ou le détester d'ailleurs, euh, va te le dire en commentaire. Il y avait beaucoup de commentaires il y a 15 ans. Il euh, y en a de moins en moins, mais bah, les en gens en te font savoir autrement. Je ouais, ouais mais <rire> ben oui, hein. ça devient ça devient dur de mettre des commentaires ça ouais, prend du temps ouais. mais les gens ont envie d'instantané de... mm. donc euh... donc la plupart du temps ils font l'effort pour te dire quand ça va pas et moins quand ça va bien Exactement. malheureusement mm. mais, mais tu as, as des retours sur, sur les réseaux, réseaux sociaux oui oui c'est ça <rire> Voilà, les réseaux ont pris ce, ce, ce relais-là, des... quand tu partages ton contenu, tu as des réactions sur les réseaux. Alors après les gens ne prennent pas forcément toujours le temps de lire le contenu que tu as partagé, mais au moins ils réagissent sur le sujet. Ça. Euh... Quand tu es auteur, cette fru... il y a cette frustration de ne pas avoir le retour tout de suite, immédiat. Mmh. Mais ça je l'ai découvert bah, après coup, parce que on a... On... je suis devenu auteur jeunesse parce que Toujours grâce à cette vitrine du blog, un jour j'ai reçu le, un mail de la directrice éditoriale de chez Hachette Enfants qui m'a dit « Bonjour, j'aime beaucoup votre plume, j'ai vu ce que vous écriviez sur votre blog et j'ai envie de vous confier un projet, est-ce que ça vous dirait d'écrire pour les enfants ?» tu écrivais déjà pour les adultes à l'époque Alors j'avais déjà écrit un livre de, sur la parentalité avec des conseils que j'avais co un livre que j'avais co -écrit. Moi j'avais la partie... Euh, euh, vécu, en fait, euh, avec euh, tout ce que j'avais pu euh, déjà montrer dans, dans mon blog, mais réécrit spécifiquement pour un livre, il euh, y avait euh, ça, ça allait de, du moment où on a fait le test de grossesse jusqu'à, aux trois ans de l'enfant, jusqu'à l'entrée à l'école, mmh. euh, euh, un livre qui s'appelle « Le journal de moi papa », qui était le pendant du journal de moi maman, qui a un grand succès aussi euh, dans, dans cette catégorie-là. Euh, euh, et donc euh, j'avais écrit ça, et je m'étais déjà euh, bien éclaté à écrire ça. Après j'avais écrit des, un livre de recettes de cuisine, qui était euh, toujours pareil, un peu inspiré de, de, de ce que je faisais sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Des recettes de cuisine écrites de manière humoristique, toujours très très bonnes, mais écrites de manière humoristique. Donc avec ce petit, euh, ce petit travail spécifique d'écriture. Donc okay, à destination bien. des adultes euh... Des adultes et des enfants aussi, parce que ce livre-là, ils, ils ont décidé de l'intituler le, « Les recettes euh, drôles et savoureuses de papa ». Donc, euh, dans, le, <rire> dans la tête des gens, ce sont des recettes qu'on peut faire avec les enfants. Alors, moi, je n'ai pas écrit vraiment comme ça, honnêtement. <rire> mais je sais que j'ai des retours de, de parents qui, ça, qui aiment bien euh, ouvrir le livre avec leurs enfants et faire, euh, par exemple, la recette de, de, de crêpes. De, mmh. de, voilà. Toutes les recettes sont forcément intéressantes à faire pour les enfants, mais, mais tu peux. D'accord. Mais donc, euh, je n'étais pas destiné, je n'avais pas d'expérience de, dans les créatures pour enfants. Donc, je, suite à ce mail, euh, j'ai rencontré la, la directrice éditoriale qui m'a dit voilà ce que c'est. On, on, on a besoin d'une série euh, avec un petit héros miroir pour les 3-6 ans, donc auquel ils peuvent s'identifier. On veut que ce soit moderne, euh, vraiment euh, ancré dans les années 2020. On ne mm -hmm. veut pas que ce soit. Euh, euh, une représentation, déjà on veut que ce soit un vrai enfant pour qu'il puisse s'identifier plus facilement, on veut pas que, ce soit... on veut que on, dedans on sache ce que c'est qu'un téléphone portable par exemple, mmh. et notamment on aimerait vraiment qu'il y ait enfin un livre qui parle du rapport aux écrans, donc ça sera dans les premiers thèmes à aborder, ce sera ça. Okay. Elle m'a dit dans ce rendez-vous là, qui a duré très longtemps, elle m'a dit voilà comment ça se passe l'écriture de livres pour enfants, vous avez des contraintes, d'écriture Vous avez des contraintes liées au format euh, avec un nombre de pages, un nombre de signes à, à ne pas dépasser parce que voilà comment ça se passe. Euh, euh, on n'écrit pas pour les enfants comme on écrit évidemment sur un blog ou comme on écrit euh, pour les adultes. Donc, tout ça, j'ai pris cinq pages de notes. <rire> <rire> vraiment hyper concentré je me suis dit bon ok voilà, ça, va être, ça va être compliqué mais c'est pas grave j'ai dit oui enfin euh, j'ai dit que ça m'intéressait donc euh, j'ai tout noté j'ai tout noté je me suis dit voilà maintenant euh, à vous de voir si ça vous intéresse et puis si ça vous intéresse vous m'envoyez quelque chose voilà. et puis euh, bah, du coup je me suis dit c'est une chance incroyable j'ai toujours voulu travailler euh, euh, bah, donc, donc, pour les enfants, évidemment, je faisais déjà pour, avec mes créations de contenu, mais euh, je trouvais que raconter des histoires aux enfants, mmh. euh, c'était encore un, un cran au-dessus. Il ouais, y avait un autre lien encore. C'est ça. Je trouve ça assez. Euh, en fait, je trouvais ça assez. Euh important, vertigineux quasiment, de, de se dire que potentiellement il y a une génération, voire deux d'enfants qui vont grandir avec ce que je vais avec les livres que je vais avoir écrits. Ouais. Euh, les Ton bébé les va se retrouver dans les mains d'enfants, quoi, c'est ça qui est génial. C'est ça, je trouve ça fou. Je, trouve ouais. ça complète, je trouvais ça complètement fou. Donc j'avais ce, cette pression là. J'ai euh, travaillé sur l'univers, donc j'ai inventé tout l'univers, la famille, euh, comment je voyais les choses, comment je voyais les traits de caractère de, des différents personnages, du héros évidemment, mais de sa famille. Et puis euh, j'ai écrit la première histoire, donc euh, sur le thème des écrans. J'ai envoyé ça à mon éditrice, et là ça a été le, <rire> ça fait partie des moments les plus stressants de, bah oui, de, sûr, de, de, le de ma vie presque, <rire> c'est ça C'est de se dire, bon, alors, alors euh, t'es habitué à avoir des retours spontanés, quand ouais. tu écris sur, le, sur un blog ou voilà, ou même quand tu envoies une pige, parce que ça va très vite, mais et là il faut que tu attendes et tu dis mmh. voilà, est-ce que je suis à côté de la plaque voilà, c c ouais. Ça a été très très long. Elle est en train de critiquer en long, en large, elle te elle... Ça se trouve que tu es à côté de la plaque. Elle t'écrit cinq faire, pages alors. à son tour. <rire> C'est ça. <rire> Bon et puis en fait, euh, pas du tout. Euh, le, euh, après, je ne sais plus combien de temps, mais j'ai reçu euh, un coup de fil où elle m'a dit euh, bon bah je savais que j'avais raison de vous le proposer, c'est parti. Euh, on, on signe des contrats, vous venez, et puis on lance les.. On lance le début de l'aventure, euh, on, on en fera tant par an. Euh, je savais déjà qu'il fallait que je la première année, combien j'en aurais à écrire. Euh, okay. On a choisi des thèmes, etc. Et puis c'est parti, quoi. Ouais, début de la collection. Donc en fait, ma formation d'auteur jeunesse, elle s'est faite dans un bureau, la, au premier rendez-vous avec la directrice éditoriale, et, euh, et, et avec cette pression de se dire « est-ce que je vais y arriver ?» ouais et à chaque, à chaque nouvelle histoire en fait je, je, je alors au début je reprenais mes notes hein. <rire> maintenant <rire> je n'en ai plus besoin heureusement mais... parce que j'en ai déjà écrit 10 euh... mais au début je reprenais à chaque fois mes notes en disant bon, attention, en fait, fais bien attention à ça et tout, aux mots que tu emploies, rappelle-toi ce conseil là et, euh... mais par contre une chose que je fais systématiquement et ça c'est grâce à mes réseaux euh... aux réseaux sociaux et à la communauté entre guillemets même si j'aime pas ce mot là que j'ai euh, créé au fur et à mesure des années, c'est que j'ai la chance d'être suivi par pas mal de, de profs des écoles, et à chaque fois, euh, je pose des questions sur Twitter quand j'ai un doute sur un thème, par exemple, mm -hmm. ou sur la manière d'aborder un sujet. J'ai un exemple qui me vient en tête, notamment pour La couleur des mains, qui est un, un, donc une des histoires de Martin, que j'ai écrite pour parler du racisme. Euh, et donc, euh, du racisme, euh, le but c'était de parler, oui, de, de dire euh, voilà, comment aborder le thème du racisme. Mais... Euh, Évidemment pas en disant euh, Martin et le racisme. Euh, et donc euh, en parlant de l'ouverture de d'esprit, de la tolérance, etc. J'ai commencé à, à, à poser des questions sur Twitter. Euh, et puis j'ai eu des réponses de, de profs euh, qui, qui m'ont dit ben bah voilà, comment ça s'est passé chez nous euh, J'ai échangé en, en MP avec euh, notamment une prof des écoles qui m'a qui m'a expliqué euh, comment elle avait géré euh, cette question-là mm -hmm. avec les enfants de maternelle qui pour eux sont très spontanés, qui se disent bah, « pourquoi t'as pas la même couleur Ah bon, parce que mon papa est en Afrique, ok, on passe à autre chose, terminé. » Et euh, elle m'a dit « mais malgré tout, j'ai quand même mis en place un travail pédagogique en classe, et voilà comment ça s'est passé. » J'ai trouvé l'idée géniale, je dis « ok, est-ce que tu m'autorises à m'inspirer de ça pour l'histoire de Martin et, ?» mmh. Et donc on a fait des échanges comme ça. Ah super L'histoire ouais, a vécu quoi Ouais, c'est ça. Mais c'était un thème, vraiment, on ne voulait pas se louper avec mon éditrice. On s'est dit, il faut absolument que ce soit, euh, que ce soit euh, bienveillant. Ouais, c'est ça, adapté aux enfants, bienveillant, que ce, ça ne heurte aucune communauté, que ce soit. Il faut faire attention aux mots, il faut faire attention à plein de choses, euh, les contraintes de format, etc. Et euh, donc, cette histoire, au bout d'un moment, elle a été, elle a été finalisée. J'ai repris contact avec cette professeure des écoles en lui disant bah, "Merci infiniment, ça y est, le livre va sortir. C'est génial, c'est vraiment inspiré de, de ton vécu en classe." Elle a l'année d'après, elle, elle a refait un travail pédagogique avec le livre. C'était était fabuleux ah, euh, les enfants euh, étaient inc incroyablement étonnés qu'elles puissent connaître l'auteur donc euh, <rire> j'ai envoyé un petit courrier aux enfants qui m'ont répondu enfin voilà et là je trouvais qu'il y avait une vraie boucle bouclée là, ça je prend me sens. suis dit exactement ça prend sens c'est non seulement tu, tu, tu écris des, des, des bouquins mais en plus tu vas bah, quelque part tu as un pied dans l'école aussi c c c est, c est... et à la suite de ces, euh, ces thèmes là parce qu'on a plusieurs thèmes dans Martin, on a des thèmes de société comme le rapport aux écrans, donc le racisme, l'écologie, et puis des thèmes plus du quotidien de l'enfant. Mais pour les thèmes de société, euh, ben on a commencé à me dire, est-ce que vous faites des interventions en classe, mm -hmm. comme certains auteurs le, le font J'ai dit, ben, on ne m'a encore jamais demandé, mais je vais. Ouais, ça serait chouette. quoi. <rire> ça serait chouette. Et donc j'ai mis en place des ateliers, je n'ai pas, encore... pas encore eu la chance d'en faire, mais ça, ça devrait se faire là au printemps. Ah, ça c'est super je... Et je trouve ça fabuleux. Voilà. Ouais, ça, ouais, ça, ça, ça crée bien. vraiment un lien particulier, et puis euh, euh, le fait d'être accessible aux enfants, enfin, ils ne il te regardent plus du tout du même regard, en fait, euh, ouais. tu existes réellement, quoi tu es concret, tu n'es pas un nom sur un est livre, tu es une vraie personne qui existe. Exactement. Euh, <rire> C'est vraiment des projets qui sont magiques. Hein. Et ça, tu vois, je le ressens aussi quand je suis en salon du livre ou en dédicace, où j'ai les enfants en face de moi avec leurs parents, ouais. évidemment, et où euh, bah, la plupart du temps, ils ne connaissent pas la série, parce que c'est vraiment une série euh, récente, jeune, qui est sortie mmh. en 2020. Et donc je leur explique, et je vois, je vois les réactions, je vois, euh, vois l'intérêt que euh, ça peut susciter, les thèmes qui peuvent euh, susciter plus ou moins d'intérêt, en fonction de, de, bah, de l'âge, hein, d'interlocuteur, que ce soit les, des enfants ou les parents. Alors, les écrans, ça cartonne, parce que les parents se disent au secours... peut <rire> <rire> ouais, hein. C'est fou quoi. Hein <rire> bon, il y en a d'autres, hein, comme ne pas aimer, le j'aime pas, qui parlent de, de néophobie alimentaire hein, et de ne pas vouloir manger de légumes marche bien aussi, mais <rire> euh, voilà, les écrans, c'est vraiment le carton C'est un incontournable, ouais, c'est clair. Et donc, voilà, d'être en, en face des enfants, de voir leur. Euh, de, qui, le fait qu'ils comprennent que c'est moi qui ai écrit les histoires, que je leur laisse un petit mot pour que leur livre soit unique, que je rajoute mmh. un petit tampon avec le héros sur les pages, je trouve ça génial. C'est un truc, euh, vraiment un truc que j'adore. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, que euh, ce dans, bah dans, soit dans la création des contenus ou en tant qu'auteur, est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment difficiles pour toi, tes débuts ou encore maintenant hein oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors au début, quand, pour créateur de contenu, quand tu es indépendant, pigiste, euh, la première difficulté c'est de se faire payer son travail. <rire> c'est pas mal aussi. <rire> parce que tu fais les factures, tu les envoies, euh, les clients sont très satisfaits de ce que tu as fait. mais euh, bah sont plus ou moins euh, rapides à te payer donc ça c'était c'est vraiment le un des pires souvenirs de cette époque là mm. de vraiment de mes débuts de pigiste et j'ai trouvé ça que c'était enfin j'ai trouvé que c'était horrible et ça me renvoyait à ce que mon père avait vécu quand il était euh, artisan tapissier où il devait courir après euh, ses clients ah oui. après avoir fini le travail pour euh, et je me disais waouh ça je suis en train de faire la même chose en fait de vivre la même chose et euh, mm. bon, bah, c'est pas simple heureusement euh, mon épouse qui qui bosse aussi euh, de son côté euh, euh, permet que euh, je sois pas, on ne pas avec l'huissier qui soit à la porte euh, mmh. parce que je n'ai pas encore été réglé de telle ou telle facture. Quoi, mais... Bien sûr, ouais. Donc euh, bon, maintenant, c'est les choses qui sont, sont installées, donc ça va. Les mmh. autres difficultés, c'est les délais. Euh, on te demande souvent de rendre des choses dans des délais très courts. donc euh, hier. Tu... ouais <rire> exactement. Alors quand c'est pour un tuto bricolage, tu peux réussir à faire, même si ça prend ça demande un certain temps, hein, parce qu'il faut, faut s'installer en studio, il faut faire... décomposer les étapes, il faut faire des recherches, enfin bon, ouais. Quand c'est pour écrire un, un livre pour, pour enfants, euh, et qu'on te dit « bon, il nous faudrait, ça serait bien que j'ai le texte définitif à telle date, parce que l'illustratrice a besoin de bosser à tel moment, et parce que mon imprimeur est dispo qu'à ce moment-là, et parce qu'on mmh. veut absolument qu'il sorte avant telle date, bon, ces contraintes-là, c'est ouais, plus... difficile. » c'est difficile. bon, tu restes ça. quand même papa au foyer, donc il euh, y a quand même de quoi faire à la maison on oui, mais j'ai la chance qu'elle soit grande maintenant. Ah. Donc, euh, même si euh, j'assure toujours les petits-déj, que j'assure, c'est moi qui fais la cuisine à la maison, que j'ai besoin, de, elles ont besoin que j'aille les récupérer à la gare, ou, euh, mais elles sont collégiennes et lycéennes maintenant, mes filles. Donc, euh, okay. j'ai moins les contraintes de la petite enfance, malgré tout. C'est sûr. En Après, fait, il euh, y, y a quand même besoin d'une présence, euh, parfois, ouais. pour gérer justement euh, l'intendance, on va dire, quoi, de... Oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais. Oui, là, là, là, là. Exactement, oui, oui. Donc euh, oui c'est ça les principales difficultés euh, okay. euh, comme auteur, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure, le fait de pas avoir de retour immédiat au début ça m'a fait, fait bizarre, mais maintenant je commence à m'y habituer. Mmh. Et puis c'est le fait de se battre au quotidien pour faire connaître et vivre son, son travail quoi, quand, quand oui. tu es auteur, euh, et que tu sors une série euh, juste avant ou juste pendant les, les premiers confinements. C'est avec les librairies qui sont fermées, avec les salles du livre qui n'ont plus lieu, avec plein ah oui, de choses. Mais quelle idée de tomber à ce moment-là quoi. Tu ne pouvais pas commencer ben oui. juste avant. C'est <rire> pas de bonne, hein. <rire> bon. Ben en voilà, même temps, tu, tu te... dis que tu as peut-être fait le plus dur finalement. Le meilleur reste à venir. Ben, j'espère, écoute franchement j'espère. Parce que c'est vraiment un boulot du quotidien. Tu, tu le vois passer sur, sur mes réseaux. Je, je, je, régulièrement, j'alimente je, en, en publiant des, des illustrations, en parlant de tel ou tel thème, en, ouais. en disant voilà, n'oubliez pas que Martin existe, que, que mes autres livres existent, parce que j'ai pas écrit que Martin. Enfin bon, voilà. Et c'est un, un boulot du quotidien. Ça, il faut pas être.. En fait, il ne faut pas être avare de son temps. Ouais, ça. ça. fait partie des qualités nécessaires, justement. Exactement. Ouais. Ouais. Ne pas être avare de vrai... son temps, être créatif, évidemment, hein, parce que ouais. création de contenu, si on n'est pas créatif, c'est un peu... <rire> est raté. On n'est pas dans le <rire> peux... temps, c'est un peu raté, quoi. <rire> tu, peux, tu peux copier les trucs que tu vois, hein, mais rapidement, ouais. bah, ça n'a aucun intérêt, parce que si, non, déjà, personnellement, ça n'a aucun intérêt de faire, euh, ouais. de faire la même chose que les autres, je trouve. Mais bon, mais, mais, oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme autre qualité, du coup euh, donc créativité, curiosité, l'envie de comprendre comment fonctionne euh, ah, fonctionne c'est pas le bon mot mais mais je vais l'utiliser quand même mais comment fonctionnent les enfants c'est-à-dire que moi j'ai toujours été fasciné par euh, le fait de réussir à créer le contact avec les petits avec les avec les enfants c'est un truc euh, euh, quand, euh, quand ma vie était euh, en primaire ou euh, même en maternelle, ça commençait en maternelle, on me demandait, comme j'étais papa au foyer, d'accompagner, on me demandait si je pouvais tenir un atelier informatique, <coughs> mais, voilà, pour les, les, avec Adibou et compagnie, les, les, les premiers logiciels. Ouais. Donc, euh, et, euh, et les enfants, bon, bah, quand ils ne te connaissent pas, euh, quand tu débarques comme ça, euh, ils te regardent bizarrement, quoi, ils te disent, les mais ouais, petits, okay, surtout, ouais. surtout les tout petits, c'est compliqué. Mais je crois et que j'ai euh, ce sens-là de réussir à créer le contact assez rapidement avec les petits mmh. et j'adore ça en fait, j'adore quand, euh, quand tu as ré réussi à, à briser cette, euh, cette, euh, ce petit mur là qui existe et qui fait que l'enfant ne euh, veut, veut pas trop te parler euh, mmh. et, et que tu, voilà bon, surtout pour lui apporter euh, bah de, de, de, de, des compétences, des, des, de la curiosité euh, tout ça, je trouve ça génial ouais. bon, ça, tu le sais mieux que moi Enfin, il en faut un petit peu, ouais, c'est sûr. <rire> dans notre métier, c'est un petit peu obligatoire, on va dire. <rire> et alors, euh, au niveau auteur, évidemment, euh, bah, je pense qu'il faut quand même un, un minimum de maîtrise de l'orthographe. On va pas se le cacher. Ben oui. <rire> <rire> si envoies un manuscrit qui pense... est bourré de fautes, ça passe pas. <rire> alors moi, je fais des fautes hein, quand même. Alors, pas dans, ouais. mon, pas dans les manuscrits que j'envoie, mais j'écris euh, par exemple sur sur les réseaux tout d'un coup je me dis ah oh, mince t'as pas bien relu t'as fait une faute c'est horrible ah, mais c'est ça tu te relis euh, quoi tu te relis me... oui c'est ça tu capable de te il peut y te te avoir un des... bon je... oui oui c'est vrai que le, euh, maîtriser l'écriture c'est un point qui me paraît quand même euh, indispensable mmh. après c'est maîtriser les codes euh, de en fonction de ce que tu, ce que tu écris, du, du public que tu vises, donc euh, oui. tout ce dont je te parlais de, de, dans le bureau de, de mon éditrice, là. Mm -hmm. euh, il faut euh, savoir se vendre, <rire> c'est important, euh, c'est vraiment important. Euh, il faut beaucoup de patience, et, euh, et notamment de la patience euh, quand tu te mets euh, à ton ordinateur et que tu te dis « bon là il faut que j'écrive », c'est rarement le moment où tu peux écrire, parce que... L'inspiration, elle ne s'est jamais sur commande, les, les choses arrivent vraiment euh, sans, sans prévenir. En général, ça, on n'a pas de quoi noter. <rire> ouais, c'est ça. Alors heureusement, on a souvent un téléphone. Moi j'ai mon téléphone dans la poche et je, ouais. et je remplis les notes de mon téléphone. Quoi. Mais euh, voilà, et, et alors plus, plus les délais approchent parce que tu dois rendre quelque chose et, et moins tu as l'inspiration, enfin c'est un stress, mmh. il y a un stress quand même important. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça que je prends des choses pour l'estomac, mais je, je, je suis quand même, je pense, assez stressé <rire> régulièrement. Il y a une vraie pression, il faut, faut, faut résister à cette pression-là. Mmh, mais, euh, mais après, tu as tellement de récompenses de, que, que ça en vaut le coup. Voilà. Mmh. Euh, Est-ce ouais. Est que tu pourrais nous raconter une journée type quand tu, quand tu crées des contenus ou quand tu rédis justement comment, ça, comment tu t'organises euh, alors, déjà, je commence ma journée type. Elle commence par lever avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner de la famille. Donc, euh, et de mes filles qui partent au collège-lycée de, de mon épouse. Une fois que tout le monde est parti, que j'ai conduit à la gare ou au bus, ou ce, je me, souvent je me fais un grand café, le premier grand café le premier de la de... matinée. <rire> ouais, le premier d'une longue série de cafés. <rire> Ça aussi, ça doit jouer sur mon estomac. Ah, c'est possible, je... ouais. ouais. Donc, dans les qualités, il ouais. faut avoir une bonne cafetière aussi, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, donc, je m'installe avec un grand café. Je fais de la veille sur les réseaux sociaux. Je regarde ce qui se dit, ce qui se fait. Je, je passe beaucoup de temps à, à découvrir un peu de à droite et à gauche, des, soit des commentaires sur ce que j'ai publié, soit. Euh, Faire de la veille sur ce qui, se, ce qui se passe en général dans le monde, hein, parce que ça, mmh. ça inspire aussi. Euh, donc, je suis dans mon bureau, là, au milieu de, de mes jouets, <rire> dans mon bureau, parce que, <rire> que j'ai un, un bureau qui est en rapport avec mon métier, c'est-à-dire que tu as des figurines un peu partout sur les étagères, il y a plein de bouquins, de, de livres, de un as peu, ouais, bien rempli. Ouais, c'est ça, c'est le bureau C'est vivant, grand quoi. temps. Ouais, c'est vivant comme en plus il une sert de studio pour l'émission maintenant il y a encore plus de choses d'écho mmh. et, et tout ça euh, je m'installe là, soit je gère des, les, les, les contraintes euh, euh, administratives entre guillemets mais euh, qui sont assez légères quand même pour ce qui me concerne euh, soit j'écris, donc là j'annonce une musique de, ma playlist de musique de film pour travailler, euh, avec ah. que des musiques euh, sans, sans gens qui parlent dedans, sans gens qui chantent et, euh, et là je me mets dans ma bulle et j'écris quand j'ai la chance que ce soit euh, le bon moment, bah ça, je peux écrire comme ça pendant des heures. Mmh. Euh, sinon, je passe à autre chose. Donc, euh, je passe à un tuto brico ou à, ou à chercher des idées pour euh, répondre au contenu qu'on m'a commandé pour Mom, par exemple. Euh, je fais à manger, je récupère mes filles, euh, je joue avec les chiens, je retourne sur l'ordi, je refais un café. Voilà. C'est ça la journée type, c'est ça en fait. Il n'y okay. a pas une journée vraiment qui se ressemble. Parce -ce que, que j'allais que... demander, ouais. À part, à part celle où, euh, du mercredi où j'ai mon émission, parce qu'il faut que je mette en place les, les lumières, que je prépare l'émission, que je fasse l'animation de l'émission pendant, pendant le direct et qu'après et qu je souffle. Donc celle-ci, elle ressemble un peu toujours à la même. Le mercredi re ressemble toujours un peu aux autres mercredis. Mais pour des okay. autres jours, euh, non, s'il n'y a pas de journée type. Est-ce que ce, ces deux casquettes euh, t'ont amené à faire des choses euh, auxquelles tu ne t'attendais pas Oui. Euh, dans celle de créateur de contenu, euh, euh, déjà je ne m'attendais pas du tout à, à animer une émission de tuto bricolage devant une, enfin, devant une caméra, parce que quand j'étais euh, blogueur ou que <rire> j'ai commencé à, à me faire connaître, la règle c'était que je montrais jamais ma tête vraiment je ne voulais jamais montrer ma tête et encore moins celle de mes enfants c'était pas du tout l'époque où il euh, y avait des vlogs euh, et où tout le monde euh, je vais dire un gros méchant mais exploiter l'image de ses enfants pour euh, pour se faire connaître euh, <coughs> et donc euh, voilà je voulais me cacher et j'étais très heureux d'être caché derrière ma plume euh, mon écran donc quand il a fallu quand on m'a dit euh, on voudrait que tu fasses une émission de bricot euh, en studio, euh, face caméra, etc. J'ai dit waouh. Ok, mais caché alors. <rire> ouais, faut vraiment que je monte ma tête. Bah oui, oui, il faut que tu montes ta tête, ouais. Bon. Donc ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Tout euh, le monde a découvert en fait... que tu n'étais pas un chat. Exactement. Ouais. Ce que... Mais encore maintenant, hein, dès que je mets une photo de, de, de moi euh, sur, sur les réseaux, ça arrive rarement, mais je le fais plus maintenant, on me dit, ah mais t'es pas un vrai <rire> chat. Beaucoup, beaucoup se sont étonnés que je sois pas une femme aussi, parce que ah comme oui. je parlais de mes enfants, comme je parlais de cuisine, comme je parlais de ah oui. d'activités euh, catégorisées plus des, comme étant des activités de maman, eh ben non, euh, ça arrive y a aussi. Plein de fois, on m'a dit, un. ah mais t'es un homme. <rire> C'est aussi homme. possible. <rire> Donc euh, ouais, c'était ça, je m'attendais pas du tout à ça, comme par exemple animer la même émission à Kid Expo ou, ou, ou, euh, ou avec des petits euh, de 3 ans au Playmobil Fun Park, j'ai fait des trucs euh, comme ah, ça. Ah, c'est euh... rigolo. Ouais, j ai, j ai ça, hein. bon, je trouvais ça... Bon, jamais je m'y serais attendu. Puis côté auteur, bah, c'est le fait de participer à des salons du livre, hein, ouais. à papoter avec, euh, j'allais dire des vrais auteurs, parce que moi j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur où je me dis mais, pff, T'es un mec à qui on a demandé d'écrire des livres, mais bon, est-ce que t'es vraiment un auteur Mais oui. À quel moment on devient auteur en fait J'en sais rien. <rire> c'est la question je... du jour, où vous avez 4 heures. <rire> <rire> c'est ça. Donc, pas parler, pas papoter avec des, des auteurs, des illustrateurs, des gens que j'admire euh, à l'occasion des Salons du Livre, euh, dédicacer, enfin, tout ça, c'est des trucs que je C'était la première pas à faire, fois là pour toi, le Salon du Livre de Montreuil euh, alors pour Montreuil, oui, c'était la première fois que j'allais à Montreuil. J'avais eu d'autres expériences de salons, euh, des, des salons vraiment plus modestes euh, dans ma Normandie. Et puis euh, le premier gros salon que j'ai fait cette année, c'était celui du Mans. D'accord. Sur deux jours, avec, euh, je crois qu'il y avait 250 auteurs différents. Il y avait Amélie Nothombes, il y avait euh, Guillaume Musso, il y avait des... Mm. des, des des vrais auteurs. Des auteurs, euh, oh là là. En, pag <rire> en pagaille. Est-ce que tu fait signer des dédicaces, du coup Ben non, parce que moi j'étais occupé. Ah euh, j'étais très occupé avec euh, l'illustratrice des Martins qui était là, Karine Inder. On était à notre stand pour dédicacer euh, Martin, okay. principalement et euh, on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté sur deux jours, c'était un truc incroyable à vivre, j ai, j ai vraiment, elle n'a pas arrêté de faire des petits dessins, parce qu'à chaque fois elle fait un dessin original en fonction de ce que l'enfant a envie de, de voir, moi à chaque ouais. fois j'essaie de mettre un petit mot sympa, et on a, on a signé, signé, signé, signé, j ai, j ai, par, pour m'amuser, j'ai fait le calcul sur les, les heures de présence au salon, on a signé euh, un bouquin toutes les 5 minutes, quoi. Donc, bah, je pense euh, que c'est euh, ça qui fait que tu es vraiment un auteur, maintenant. <rire> ben, ça doit être ça. Hein? Ça doit être ça, en fait. <rire> ça doit être ça. Donc ça, c'est fou. Pour moi, ça, c'est un truc complètement fou. Je ne ouais. m'attendais vraiment pas à vivre ça. Ah, c'est super. Hein. Bon. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes pires souvenirs ou un de tes meilleurs souvenirs pour terminer ce beau podcast Alors, Je vais te parler de Alors, les de trois très courts pires souvenirs. Parce que là je viens de frimer en disant que j'ai signé plein de livres euh, au salon du livre du Mans, mais j'ai aussi vécu des, des dédicaces désertiques, euh, <rire> avec euh, notamment mon livre de, de, de papa, là, où c'est la première fois que j'ai accepté d'aller faire une dédicace, donc j'étais dans un espace culturel Leclerc, et là j'ai vu personne. Ah, Personne. Les gens passent devant toi, te regardent à peine, <rire> évite de croiser ton regard, tu n'arrives pas à les attraper, tu, tu te dis Mais qu'est-ce que je fais là Ça va durer <rire> trois heures, vraiment, ça va durer trois heures comme ça. Donc, ça, c'est très difficile. Ça. Ouais, c euh, le track avant, ouais, c'est ça, les gros moments de solitude. Euh, le track avant les premières émissions en direct, évidemment aussi, puisque je n'étais pas formaté pour ça au début. Mmh. Euh, et puis j'ai, dernier mauvais souvenir, <rire> c'était une séance de photos dans mon jardin, en plein hiver, où, pour un, un article sur les papas au foyer, je crois, dans la presse, un, maga, un presse magazine national, où le photographe avait dit oh, tiens, on va faire un truc où vous allez, je vais vous mettre là, vous allez être assis devant un arbre, attaché avec une corde et tout, puis on va vous mettre une. Une flèche ventousée sur le front avec l'arc euh, comme ça, comme si vos enfants vous avaient attaché là. Je... Wow, oui, vous êtes trop bien. De ça. <rire> j'ai le cliché du père euh, débordé par ses enfants. Bon, et puis, euh, je sais pas, un moment de faiblesse, j'ai dit, bon, ok, je l'ai laissé faire. Donc il m'a ventousé une, une flèche euh, d'écathlon, euh, de grosses cibles d'écathlon là sur le front. J'ai fait les photos. Les photos sont pas mal, elles hein, sont rigolotes, hein, mais et quand il a retiré la, la flèche, j'avais un bleu de la forme de la ventouse <rire> sur le front, voilà, que j'ai gardé pendant cinq jours. Bon, tu n'as pas fait ça d'édicace là. à la suite de ça, parce que les gens seraient peut-être venus plus facilement non. du coup. Non, mais j'ai fait mon émission en direct. Donc là, <rire> pour la première fois de ma vie, le lendemain j'avais l'émission, pour la première fois de ma vie, j'ai dû mettre du fond de teint sur, sur le front. fond, fond, fond eh ben, Tu vois, c'est encore première fois. <rire> encore une bonne expérience, ouais, ouais. c'est ça. <rire> euh, mais après, après en, en très très bon souvenir, c'est la première fois que tu reçois euh, ton livre en, en, en fait dur, en vrai. Ouais. Ouais. Bah, là, tu dis que c est, c est, c est, ça concrétise vraiment le, tout le travail qui a été fait. Mm. C'est ça, tout le travail. Tu dis, ah oui, bon, bah, j'ai vraiment sorti un bouquin. Donc, ouais. là, mon premier livre, là ça m'a vraiment fait drôle. Après, quand tu le vois en rayon, ça fait encore plus drôle. Tu dis, ouais, c'est ouais. vraiment C'est digne d'un accouchement, là. non? Ben bah je alors j'aime pas utiliser cette comparaison même si je l'ai faite au début hein, non. Je... Non, je retire, non non mais je bien dit. non non non tu... <rire> non non parce que je l'ai vraiment utilisé je l'ai utilisé mm -hmm. mais après coup je me dis que c'est je comprendrais que des mamans euh, le prennent mal qu'on compare les choses parce que c'est quand même moins douloureux euh, ou moins traumatisant parfois quand même ouais, que... c'est sûr c'est sûr donc euh, mais oui c'est un peu ça quand même c'est ton bébé ça concrétise tu vois ton bébé pour la première fois et, ouais. et donc voilà et c'est émouvant, quoi. Bien sûr. Et puis quand sûr. tu reçois des mails, ça c'est deuxième, le deuxième effet qui se coule, c'est quand tu reçois des mails de parents qui te disent que, que leurs enfants ne veulent plus lire que tes bouquins, demandent ça le soir à chaque fois, ah euh, vite, que ça a débloqué. <rire> <rire> oh mince <rire> désolé <rire> Je vais être obligée d'en écrire d'autres. Ah oh là là <rire> euh, Ceci dit, je, parfois je les comprends, parce que moi j'ai lu de mille fois la même histoire à à mes filles qui étaient bah, des oui, grandes lectrices, qui adoraient les histoires du soir, mais mm. quand elles sont passionnées par un bouquin et que ça fait 20 fois que tu lis, t'en as marre quand t'es parents. Bah, oui. donc, mm. donc je peux comprendre. Mais bon, quand même malgré tout, ça fait super plaisir. Bah, oui, puis, quand, il... quand on te dit que ça a débloqué des situations, euh, que maintenant l'enfant veut bien goûter quand il y a un plat qu'il connaît pas, quand il, mm. quand il comprend que c'est important de dormir, parce que voilà, toutes les choses, les petits messages qu'on qu fait passer dans les différentes histoires de Martin. Euh, voilà, quand, tu, quand tu vois que ça, se, ça a des répercussions que ça a été utile c'est extrêmement valorisant et extrêmement satisfaisant ouais, c'est certain, voilà. certain. Bah, écoute, je te remercie énormément pour ce beau partage dans, dans le podcast euh, je sais qu'on peut te retrouver sur pas mal de réseaux donc sur ton blog évidemment euh, sur ouais. Twitter, sur Instagram Facebook beaucoup Twitter un ouais. peu Insta oui quand je, je... Facebook oui mais euh... bon, moins parce qu'en fait Facebook, c'est bon bref, c'est compliqué Facebook, ils il décident quand ils veulent afficher ce que tu mets, donc ça m'énerve un peu. <rire> donc Twitter es beaucoup, on va dire, essentiellement. Twitter énormément, si on veut me parler, ouais. si on veut me poser des questions, euh, sur Twitter j'y suis très, très très très très très fréquemment, et puis Insta aussi beaucoup. Ouais. J'ai ma chaîne YouTube aussi où tu peux retrouver mes premiers tutos, bricolage, mes baguettes magiques Harry Potter, mes recettes de cuisine. Il y a pas mal de choses sur euh, mes lectures de livres pour enfants aussi que j'ai faites euh, sur YouTube. Okay. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, écoute, c'est déjà pas mal. Hein c'est déjà pas mal. Et en incroyable. rayon librairie. <rire> oui, ben, bien sûr, évidemment. En rayon librairie et en salon, c'est ce que j'ai dit, en salon de livres de jeunesse. <rire> Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Et puis, merci à, toi, à toi. Merci. merci Au beaucoup. plaisir. Cet épisode est à présent terminé.